Pour ajouter une transition entre deux diapos, nous cliquons ici sur transition à droite et nous pouvons sélectionner voilà, différents types de transition, ajouter du son, gérer la vitesse, savoir si elle démarre automatiquement ou au clic. Alors, en général, il est plutôt conseillé d'avoir une vitesse plutôt rapide pour ne pas que ça pollue euh, la présentation. Et avoir une certaine homogénéité peut être pas mal, donc nous pouvons cliquer sur appliquer à toutes les diapos. Physiquement, ceci aura ce rendu, donc à chaque clic, il y aura différentes choses qui apparaîtront.